Bon, du coup, il est 11 heures, donc je pense qu'en attendant les, les participants qui arrivent et pour ne pas perdre de temps, donc je vais me présenter. Emmanuel Royon, je travaille sur la mission patrimoine à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture et, et nous organisons ces rendez-vous euh, conjointement avec euh, ma collègue qui est aussi présente, euh, Laura Tamizé, qui est sur euh, la mission bibliothèque. Euh, donc, c'est le troisième rendez-vous. Euh, les deux premiers sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube YouTube. Euh, dans le, le fil 11-12, donc le premier c'était sur les wikimédias en résidence et le second euh, sur le management en bibliothèque euh, et on mettra euh, effectivement cette, cette présentation aujourd'hui très rapidement aussi sur notre chaîne. Euh, donc je vous, vous l'avez tous fait mais je le rappelle de garder vos micros euh, coupés euh, pendant l'intervention pour ne pas, pas gêner, euh, gêner euh, l'écoute. Euh, si vous souhaitez mettre votre vidéo, eh ben, c'est tout aussi agréable pour les intervenants, mais si vous ne le souhaitez pas, bien évidemment, il n'y a pas de, pas de problème. Euh, les questions, vous pourrez les poser euh, pendant toute l'intervention dans le chat. Euh, et si vous le souhaitez, vous pourrez aussi intervenir à l'oral, donc en levant la main et normalement l'icône est en bas euh, pour euh, réaction, euh, tout en bas du Zoom. Et euh, si vous souhaitez prendre la parole, euh, ce sera avec plaisir. Euh, bah oui, effectivement, si, si le réseau n'est pas très fluide, la caméra éteinte, c'est mieux. Euh, donc, euh, aujourd'hui, c'est Aude Lemoulet-Crieux qui va intervenir. Elle est donc adjointe à la chef de service diffusion des métadonnées, euh, au département des métadonnées, à la Bibliothèque nationale de France. Donc, euh, je la remercie beaucoup euh, de, ce, de cette intervention, puisque... le le défi est important. Une heure pour la transition bibliographique, c'est peu et un vaste sujet qui nous préoccupe tous. Donc, je lui ai proposé d'intervenir autour de quatre axes, donc quelque chose un peu d'un point de définition et de contexte, c'est-à-dire la transition bibliographique, qu'est-ce que c'est, déjà un vaste sujet. Parler un petit peu de la gouvernance, donc le programme transition bibliographique qui est en place. Un point d'étape euh, sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. On n'osera pas parler de calendrier, mais du moins, un point d'étape, euh, ce, sera, ce sera tout aussi intéressant. Et puis, euh, ben, ce qui vous concerne aussi, qu qu'est-ce qu que ça va changer sur le terrain Comment nos pratiques professionnelles vont être impactées euh, par ces nouveaux formats euh, donc, Il est 11h03, je pense qu'on peut peut-être commencer si, si ça vous va. Comme ça, on, on, on a bien le temps de, de prendre les questions à la fin. Donc, Aude, je vous laisse la parole et, et je crois que vous avez aussi une présentation à nous partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette invitation. Euh, alors, l'idée hein, de, de cette présentation aujourd'hui, c'est qu'elle soit la plus interactive possible, peut-être pour répondre à, à, à des questions euh, que vous pourriez vous poser. Euh, donc là, je vais vous proposer un, un, un format qui, qui est un peu interactif, mais n'hésitez pas surtout à prendre la parole ou à poser des questions dans le chat, y compris lors de la présentation, pour qu'on puisse profiter de cette heure pour, pour discuter et peut-être répondre aux, aux, aux questions que vous posez réellement, parce que c'est un format un peu différent de, de, de ce qu'on peut connaître par ailleurs sur, sur des formations, sur des journées professionnelles. Là, on est... On est un peu plus. Alors, vous êtes très, très nombreux et nombreuses, mais on peut quand même euh, profiter de ce moment pour, euh, pour échanger au maximum. Alors, je vais vous proposer euh, un petit exercice. Hop. Et d'abord, euh, vous donner la parole avec une question à laquelle vous allez pouvoir répondre directement depuis, euh, depuis vos écrans. Alors, Emmanuel, peut-être je vous invite à partager le lien. C'est le premier lien, hein, c'est ça que je, ouais. que je partage. Okay. Avec une question toute bête, puisque aujourd'hui le sujet, c'est la transition géographique. et bien, qu'est-ce que la transition biographique Est-ce que tout le monde arrive à cliquer sur le lien pour pouvoir répondre Oui, ça semblerait, les réponses arrivent. Du coup, je profite de laisser euh, le temps de réponse pour euh, vous, demander, vous demander si on voit bien mon écran. Oui, on, euh, on le voit bien en tout cas. Super. Ouais. Et on, voit les, on voit les réponses arriver. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'arrivent peut-être pas à accéder au sondage ou tout le monde est. Non, France pas n'y arrive pas Non euh, C'est dans moi, le, le chat sur l'espace de discussion, le dernier lien qui est tout en bas. Moi, il me met accès refusé. désolé. Bon, je pense qu'on vous a laissé un peu de temps pour vous, euh, pour vous prononcer. Alors, on voit que c'est d'abord un, un nouveau format d'échange de données de bibliothèque qui, euh, qui part en tête. Mais euh, on, a, on voit également que les autres options euh, ont été sélectionnées. En fait, la, la transition bibliographique, c'est un, euh, un peu tout ça à la fois. Alors, pour faire très simple... Euh, la transition bibliographique, c'est d'abord le constat euh, que la façon dont on euh, structure les informations dans les catalogues de bibliothèques, donc fa la façon traditionnelle, c'est-à-dire avoir des notices bibliographiques pour décrire euh, les documents, le document physique, euh, et avoir des notices d'autorité pour décrire euh, les, les auteurs, les œuvres, les sujets, euh, c'est une façon de, de, de décrire les ouvrages qui est héritière euh, des catalogues sur fiche et qui est une façon un peu dépassée, euh, notamment à l'heure de l'informatique, à l'heure d'Internet, à l'heure du web. Et donc, le premier, enfin, c'est vraiment, ça part d'un constat que cette façon de structurer l'information, cette dichotomie entre notice bibliographique euh, et notice d'autorité, elle n'est plus adaptée aux usages contemporains. Donc on a dit ça, et il y a un certain nombre de, de réflexions qui ont été menées dans les instances internationales, notamment à, à l'IFLA. Donc l'IFLA, c'est la fédération des associations de bibliothèques et c'est surtout euh, l'organe qui, qui a délégation pour, pour normaliser euh, les, euh, comment dire, les, les normes de description bibliographique, on va dire. Donc il y a eu des réflexions qui ont été menées à l'échelle internationale euh, et qui ont abouti à la réflexion que plutôt que d'écrire... Euh, les, les contenants, c'est-à-dire plutôt que d'écrire un ouvrage, on allait euh, décrire euh, le contenu, c'est-à-dire euh, euh, plutôt que, oui, que d'écrire l'ouvrage, vraiment décrire euh, le, le, la, la production intellectuelle, c'est-à-dire au lieu de, de parler d'une édition particulière euh, d'un ouvrage, par exemple de, « de, Des misérables » de Victor Hugo, en disant euh, euh, quel était l'éditeur, quelle était son année de publication, euh, on va parler du contenu de, de l'ouvrage, et donc on va parler de, de l'œuvre, du, du texte même euh, des Misérables de Victor Hugo. Euh, et comme ça, enfin, dans l'idée que c'est d'abord ce que recherche un, un usager de bibliothèque, c'est finalement, il ne va peut-être pas forcément s'intéresser à l'éditeur, à la date d'édition, mais qu'en fait, il souhaite accéder au contenu même euh, au texte même, au contenu même de l'ouvrage. Euh, ces réflexions, elles ont abouti à une nouvelle façon de modéliser l'information bibliographique. C'est-à-dire qu'on va avoir, euh, c'est une, une proposition pour, pour décrire, mais de manière conceptuelle, euh, l'information bibliographique. Alors, c'est quelque chose que vous avez peut-être connu sous le nom de FRBR, ça veut dire fonctionnalité requise pour les notices bibliographiques, donc il y a un modèle conceptuel et qui maintenant euh, s'appelle le modèle LRM, donc c'est le modèle de référence euh, pour les bibliothèques. Et alors, ce, qui, euh, ce que ce, ces modèles proposent, c'est de réfléchir autour de la notion d'entité. C'est-à-dire on n'est plus euh, sur euh, des autorités ou des notices bibliographiques, on est vraiment sur des, des, des notions d'entité. Alors là, normalement, vous voyez un schéma où euh, le... Vous voyez, les entités qui sont décrites euh, dans le modèle de référence pour les bibliothèques, donc dans le modèle LRM, avec des entités dont vous avez peut-être entendu parler, hein, euh, même sans doute, qui sont les entités œuvres, expression manifestation et item euh, Bon, si vous avez des questions à ce sujet, euh, au sujet de ce modèle, n'hésitez pas dans le chat et, et euh, je reviendrai sur des questions que vous pouvez avoir. Euh, dans ce modèle, on va retrouver des choses qu'on connaît déjà euh, dans nos catalogues. Par exemple, l'entité agent, en fait, c'est euh, celle qui va permettre d'exprimer euh, les auteurs. Donc, on, a déjà, on, connaît déjà, on sait déjà d'écrire hein, des, des, des auteurs dans nos catalogues. Ça fait longtemps qu'on l'utilise pour éviter les homonymies. Euh, on va avoir des, des, des choses qu'on connaît aussi plus ou moins sur... Euh, du, de laps de temps, des lieux qui sont en fait des, des façons de décrire des sujets enfin, on sait déjà dire en fait qu'un ouvrage est à propos euh, d'un lieu, euh, est à propos d'une période de temps etc mais on va avoir aussi des nouvelles, euh, des nouvelles entités comme euh, par exemple les, les expressions ou les nomènes euh, sur lesquels je reviendrai si vous le souhaitez mais ce qui est important de, de, de retenir euh, de tout ça c'est que on va on, est, on propose une nouvelle, façon, en fait, euh, une nouvelle façon de décrire les ouvrages. Et proposer une nouvelle façon de décrire les ouvrages, ça veut dire proposer une nouvelle façon de les cataloguer de manière concrète. Et donc, c'est pour ça que dans euh, la transition bibliographique, ça va se décliner par la production d'un nouveau code de catalogage. Alors, ce nouveau code de catalogage dont vous avez peut-être entendu parler, c'est RDA en France, RDAFR. Euh, alors, c'est des sujets où il y a beaucoup d'acronymes, beaucoup mais RDA, euh, c'est un code de catalogage qui a été proposé par les, par les Américains, par les États-Unis, euh, et la France a, a déclaré que ce, ce code de catalogage qui s'appuie sur ce nouveau modèle euh, LRM n'était pas adapté à ses besoins, et donc en France, on va rédiger on rédige un nouveau code de catalogage. Donc vous êtes plusieurs à avoir dit que la transition bibliographique, c'était la rédaction d'un nouveau code de catalogage. Et effectivement, c'est bien le cas. Euh, un nouveau code de catalogage, ça doit, ça veut dire parfois exprimer des nouvelles informations. Et donc, là aussi, concrètement, euh, ça veut dire qu'il faut trouver, dans nos formats bibliographiques existants, euh, la façon d'exprimer ces informations. Et donc, ça passe par une évolution... Euh, des formats bibliographiques. Alors, il y a eu plusieurs stratégies. Aujourd'hui, la stratégie qui est utilisée, c'est de faire évoluer le format Unimark, qui est le format d'échange international et qui est celui qui est utilisé en France pour échanger entre bibliothèques. Donc, c'est de, de, voilà, de faire évoluer ce format pour pouvoir accueillir ces nouvelles informations et pour pouvoir exprimer ce nouveau modèle conceptuel. On reviendra un petit peu dans un second temps sur les réalisations concrètes mais euh, en gros ce sont des nouvelles zones dans le format Unimark donc vous avez sans doute entendu parler à la zone de l'adresse par exemple la zone 214, euh, les, les zones aussi 181, 182 euh, qui, euh, qui permettent d'exprimer le type de support euh, donc tout ça c'est c'est pour vous expliquer le cheminement, c'est-à-dire un premier constat, il faut exprimer l'information différemment. Un deuxième qui est, il faut donc repenser la manière dont on catalogue et rédige de nouvelles normes de catalogage. Et il faut les exprimer dans un nouveau format et aménager le format Unimark pour pouvoir exprimer ces nouvelles informations. Bon. Ce qui... Oui Il y a une question dans le chat et je pense que ce serait peut-être bien d'y répondre maintenant si on passe sur le format. Bien sûr. Euh, Pourriez-vous juste donner un exemple qui explique en quoi les notices traditionnelles ne correspondent plus aux usages liés au web, s'il vous plaît Bien sûr. Euh... Là, le, là, le... La réponse traditionnelle à cette question, c'est euh, quand vous cherchez… Alors, je vais… Le... Hop, je vais vous faire une démonstration. Donc, je, vais faire un, je suis dans un catalogue, je suis dans le catalogue général de la BNF euh, et donc je cherche, euh, je fais une recherche qui est Charles Péguy. On peut s'attendre, par exemple, je cherche des, des ouvrages de Charles Peggy. Voilà. Là, j'ai un résultat de catalogue traditionnel de bibliothèque qui va me, me présenter une liste d'ouvrages euh, qui correspondent à cette chaîne de caractères et qui correspondent à Charles Péguy. Et là, dans cette, euh, dans cette liste, qu'est-ce que je constate bah, Je constate que en Pagaille, j'ai euh, des ouvrages à propos de Charles Péguy, j'ai des ouvrages de Charles Péguy, j'ai des ouvrages euh, à propos d'un autre Charles Péguy. Euh, et donc là, j'ai en Pagaille euh, tout un tas de réponses vis-à-vis, -vis, enfin, par rapport à cette, à cette demande sur de Charles Péry. Si je cherche la même chose dans Google, vous voyez que vous avez une façon de, de, de répondre qui est complètement différente euh, et qui justement va bah, tout de suite essayer d'identifier euh, ce que la personne cherche et donc proposer un certain nombre d'informations sur Charles Péguy lui-même. Et c'est là où on retrouve la notion d'entité dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, avec un certain nombre d'ouvrages qu'il a écrits, de recherches associées, euh, de lieux, euh, de dates, d'autres acteurs qui sont liés à Charles Péguy. Cette façon de rechercher par entité, euh, c'est une façon qui, c'est vraiment euh, ce qui correspond aux usages du web aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on cherche pas, enfin, voilà, on, on, on souhaite que la machine interprète ce qu'on cherche pour proposer une réponse qui soit la plus adaptée possible. Et cette, cette euh, interprétation de ce qu'on cherche, euh, ça s'appelle la recherche par entité et c'est cette façon de rechercher dont on considère aujourd'hui que c'est ce qui façonne les usages en fait, de recherche des utilisateurs. Alors, c'est un peu euh, la poule élève, c'est-à-dire, on ne sait pas si euh, ces, ces outils comme Google euh, et autres moteurs de recherche répondent aux besoins des usagers, ou ils, ils les façonnent, en fait, ils les créent. Mais en tout cas, c'est une réalité aujourd'hui que quand les gens cherchent, ils sont plus à l'aise plus, euh, enfin, sur ce mode de recherche que celui qu'on propose dans les catalogues aujourd'hui, qui est un... un une réponse qui n'est pas assez euh, comment dire qui n'est pas on va dire pas assez intelligente pas assez très. je, je peut-être la personne qui a posé la question est-ce que <rire> est-ce que c'est remercie oui, oui, ça nous amène à la à la deuxième question puisque Effectivement, on a dit qu'est-ce que c'était que la transition bibliographique. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser que c'était un programme interministériel. Interministériel, c'est-à-dire, c'est mené sous l'égide euh, du ministère de la Culture et de, du ministère de l'Enseignement supérieur dans, dans un, un organe qui est appelé le Comité stratégique bibliographique euh, et qui se décline euh, en différents groupes. Euh, donc je vous ai parlé du groupe de normalisation pour faire un nouveau code de catalogage. Il y a un groupe qui s'occupe de la formation pour faire évoluer les pratiques euh, de, des collègues. Et un groupe système et données qui est chargé de l'intégration de ces nouveaux, euh, nouvelles informations dans les catalogues, enfin de, de faire des recommandations euh, pour l'intégration dans ces nouveaux catalogues. Alors, ah, maintenant qu'on sait ce que c'est, la transition bibliographique, euh, il est temps de se demander à quoi ça sert et quels sont les objectifs. Est-ce que vous pourriez... Euh, alors, vous allez vous pouvez répondre bien. en donnant quelques mots, trois mots, normalement. Euh, le deuxième sur... lien, il oh, faut envoyer Non, c'est toujours le premier. D'accord. peut-être okay. essayer de le remettre alors. Hmm. alors là, c'est vraiment vous qui avez la parole. C'est à, à votre avis, quels sont les objectifs Qu'est-ce que vous en savez euh... Je vois que vous avez beaucoup d'idées, c'est super. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut prendre la parole pour euh, détailler ce que, ce que vous avez dit Bon, je commence et puis si vous voulez compléter, vous, vous me direz. Euh, hop, je crois que. Enfin, je... Alors, la, la première chose qui est, qui a été, qui est sortie tout à l'heure et qui ressort hein, dans, plusieurs, dans plusieurs propositions que vous faites, euh, c'est d'abord la visibilité. Alors, euh, la visibilité, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, au final, qu'il soit plus facile euh, d'arriver euh, aux données, aux documents aux collections de bibliothèques depuis le web. Euh, pourquoi C'est ce qu'on ce qu a vu un petit peu en avance tout à l'heure avec la recherche par entité, c'est-à-dire que, euh, que, les, que les données de bibliothèques, que les, mais aussi les collections des bibliothèques, je pense notamment aux collections numérisées, euh, que ces collections-là soient mieux classées dans les moteurs de recherche. Donc, on est vraiment dans une dans une réflexion sur la sur le référencement, mais que, que toutes ces, toutes ces ressources-là, elles soient mieux, mieux moissonnées, mieux identifiées par les moteurs de recherche et qu'elles remontent dans les résultats des moteurs de recherche. Pourquoi les moteurs de recherche Parce qu'aujourd'hui, c'est euh, là que sont les utilisateurs. Les utilisateurs et les usagers ils sont sur le web, ils sont sur les moteurs de recherche. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, avec cette recherche... Euh, que je vous ai proposé, euh, ce qui va remonter dans les moteurs de recherche, ce sont les entités, c'est-à-dire ce ne sont pas euh, les ouvrages tels qu'on les décrit dans nos catalogues, ce sont vraiment euh, les entités. Et ce qui est intéressant, là je vous, là je vous montre, un, je repars sur, sur un, un exemple de sur Google, mais ce qui est intéressant, euh, c'est que d'une part, ces moteurs de recherche ils vont proposer des informations euh, sur, sur, là on a l'exemple des misérables donc on va avoir des, des informations on va avoir des choses qu'on connaît, hein, un résumé, un auteur, un illustrateur euh, des personnages, des genres euh, mais ce qui est intéressant aussi euh, et, et c'est qu'on va proposer également non seulement des informations sur ce qui est recherché mais aussi des ouvrages ou des ressources qui sont en lien euh, avec les misérables donc là, c'est essentiellement euh, d'autres ouvrages du go, mais on pourrait penser à des, euh, à des films qui ont été adaptés des misérables. Euh, on peut penser, euh, oui, essentiellement à des films, Donc à d'autres entités qui sont en lien. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et, et vous l'avez bien euh, mis en valeur dans, dans vos réponses, sur cette question de, de, lier, de lier les données, c'est que euh, les, les modèles, le modèle LRM, et plus précisément le fait qu'on fasse du lien entre différentes entités euh, et les, les entités qu'on a choisies, eh c'est ça qui va permettre euh, de proposer euh, ces autres ressources aux utilisateurs. Cette façon de rechercher, euh, cette façon de structurer les données, l'objectif c'est que non seulement donc on retrouve ces données sur le web, mais c'est aussi que l'on puisse améliorer l'expérience de recherche euh, dans nos catalogues, et ça aussi, il me semble que vous l'avez dit, hein, c'est qu'on ait des catalogues euh, qui soient plus adaptés, plus ergonomiques euh, pour les, les usagers. Vous avez aussi souligné, euh, vous avez aussi parlé, vous êtes nombreux à avoir parlé d'interopérabilité. De, de, euh, effectivement, l'idée de, de faire sortir les données des catalogues pour qu'elles aillent, qu aillent sur le web, c'est d'abord de se dire que si elles peuvent aller sur le web, elles peuvent aller partout. Et donc, de se dire qu'elles peuvent être réutilisées par d'autres, qu'on peut réutiliser d'autres données, d'autres bases de données pour enrichir les catalogues de bibliothèques, pour enrichir l'expérience usagée. Par rapport à ce que vous avez... Ce que vous avez euh, proposé, j'avais aussi pensé à, à l'invention de nouveaux services. Alors là, c'est très lié à faire du lien, euh, à l'idée de relier. Mais on peut, on pense beaucoup à relier les œuvres entre elles. Par exemple, des, un, un film, enfin euh, donc un film Les Misérables qui serait adapté des Misérables. Mais aussi, on peut penser à d'autres types de services. Par exemple, ce qui marche très bien, c'est la géolocalisation, euh, et on pourrait imaginer des, une application sur sur le téléphone, par exemple. Ou euh, dans une ville, euh, vous êtes géolocalisé dans une rue et là, euh, vous avez le nom de la personne et euh, ce nom, vous avez votre application qui vous propose euh, les œuvres qui ont été écrites par, cette, euh, par la personne qui, est, qui a donné le nom à la rue. Ça, c'est un nouveau service. Enfin, bon, je ne sais pas s'il si est pertinent, mais en tout cas, c'est pour dire que euh, cette structuration de l'information, typiquement, c'est ce genre de... de de services, de propositions qu'on peut faire euh, parce qu'on va avoir des données qui sont suffisamment réutilisables pour proposer ces nouveaux services. Est-ce qu'il y avait d'autres aspects que vous avez proposés et que je n'ai pas abordé? Peut-être, Emmanuel, euh, je ne regarde pas le chat, mais peut-être qu'il y a des, des aspects dans le chat qui ont été euh, évoqués. Euh, oui, après, c'était euh, des choses que vous avez abordées, puisqu'il y avait faire du lien entre les œuvres à l'aide mmh. des relations, rendre le contenu des catalogues, des bibliothèques visibles sur le web. Euh, ça, c'est des, des éléments que vous avez, euh, que vous avez évoqués. Euh. Non, mais peut-être dans... dans, dans dans les questions, on, on va passer à la suite et dans les questions, vous aurez peut-être des questions plus précises mais en tout cas, euh, je, je, je trouve que vous avez euh, déjà plein d'idées <rire> sur les objectifs d'attractions on donc c'est super euh, on va passer à la présentation suivante donc, je, il faut envoyer le deuxième lien cette fois-ci Ça doit être bon, là, du coup, je pense. Il euh, y a une autre question pendant que le lien... Enfin, on a mis le lien, mais il y a une question qui est arrivée. Quelle place pour la sérendipité euh, alors, Par contre, ça, c'est le lien vers la journée d'études. Je vais remettre le lien. Alors, hop. Je le remets en dessous. C'est une bonne question. C'est... Euh, l'un des objectifs, c'est de pouvoir, euh, par, par ce système d'entités de, et de liens, en fait, c'est de pouvoir offrir des rebonds euh, enrichis à, aux usagers, et donc de favoriser la sérendipité, dans, notamment dans les collections. Euh, mais ça, c'est peut-être des choses sur lesquelles vous avez plus d'expérience ou d'idées ou de, de, de, de, de, de, voilà, de propositions sur cette question. Mais effectivement, la sérendipité, le... le est au cœur de, de, de la réflexion sur les nouveaux services qu'on peut apporter aux usagers. Déjà une vingtaine de votes. <rire> bon, on va, on va commencer. À, vous avez encore le, un peu de temps pour répondre, mais on va commencer à, à, à répondre à ces questions. Donc, comme, euh, comme, je vous l'ai dit tout à l'heure, le, le, le, programme transition, mais c'est un programme complexe. Euh, donc, il y a toute une part euh, de, de de normalisation et de réflexion sur la façon dont on catalogue. Euh, dans cette euh, réflexion sur la façon dont on catalogue, ça, ça concerne évidemment euh, euh, tous les ouvrages qu'on catalogue, mais ça, ça concerne également euh, la façon dont on va euh, décrire les sujets, enfin, décrire le, le, de quoi, euh, de quoi, les questions dans les ouvrages. Et donc, en l'occurrence, la réforme Rameau, euh, le fait d'avoir une réflexion sur, une, sur la façon dont on, on exprime le sujet d'une ressource eh bien, fait partie euh, de la transition bibliographique. Et donc, toutes les questions qui sont liées à moi à, à une réflexion sur la, une façon plus simple hein, euh, d'exprimer de, de, ex, la syntaxe, d'exprimer l'indexation, voilà, c'est le terme qui me manquait, une façon plus simple d'indexer de de, les ouvrages fait partie de la transition bibliographique. Autre chose, ça se décline, euh, la transition graphique de manière très concrète sur euh, la restructuration de zones ou en tout cas l'ajout de nouvelles zones. Et, et euh, euh, un exemple récent de nouvelles zones dans le format Unimark, c'est la zone 214 qui va permettre dans la zone de l'adresse bibliographique de faire la différence, notamment entre euh, l'adresse de l'éditeur, l'adresse du, euh, du distributeur et, et donc de, de mieux structurer l'information. Et donc, ça se traduit par l'ajout d'une nouvelle zone dans le format. Une autre réalisation de la transition bibliographique, ou en tout cas qui, qui, per, enfin, qui va permettre d'avoir un exemple de réalisation, c'est bien sûr Data BNF. Alors, Data BNF, je ne sais pas si vous le pratiquez beaucoup, mais je répondrai à des questions si besoin. Mais ce que je voulais juste vous montrer, c'est que Data BNF, c'est un catalogue où déjà, on va mettre en avant les entités. Donc là, vous voyez la page d'accueil. On voit qu'on a des auteurs, des œuvres, des thèmes, des lieux, des dates, des spectacles, des périodiques. Et si on cherche, si on fait la même recherche que celle que je vous ai proposée dans le catalogue général de la BNF, hop long vous voyez que la proposition euh, elle est complètement différente en termes de réponse c'est à dire qu'on n'a plus des ouvrages en pagaille mais là on est on est directement euh, on va proposer directement des auteurs euh, avec une façon de les, de les identifier euh, donc des auteurs pour répondre à la recherche. On a aussi un certain nombre d'œuvres. Voilà. C'est vraiment un catalogue qui est orienté entité. Alors, c est, c est, du coup, Data DataBNF, c'est sans doute l'exemple de réalisation le plus abouti euh, en France sur, euh, sur cette euh, réflexion de structurer un peu différemment les catalogues. Et puis, euh, peut-être avez-vous entendu parler du fichier national d'entité. Le fichier national d'entité, c'est un... C'est une proposition qui est faite d'avoir une base commune pour toutes les entités, donc les autorités et les entités, pour la BNF et la BES. C'est un projet qui est en construction. C'était juste… Et l'objectif, c'est de, de mutualiser en fait, la, la, la création de ces entités entre les deux agences bibliographiques, mais aussi de, de proposer une réserve, en fait une espèce de base de données géante de toutes les… les de toutes les données que peuvent produire les bibliothèques qui peuvent être réutilisées, d'abord par les bibliothèques, mais aussi peut-être par d'autres communautés professionnelles, qu'elles soient liées à la culture. ou Et peut-être qu'on va finir sur une question sur les bonnes pratiques. Alors, on a parlé de quelques réalisations. Euh, il en reste un certain nombre à venir, mais ce qui me semble important de, de, de souligner, de rappeler aujourd'hui, c'est quel euh, voilà, ce à quoi il faut faire attention, puisque une transition ça dure, quel, à quoi faut il faire attention aujourd'hui euh, dans ce contexte de transition bibliographique? Bon, on va pouvoir commencer à répondre un petit peu. Alors, la première des bonnes pratiques, euh, c'est d'abord la question des identifiants. En fait, on s'aperçoit dans ce contexte de transition biographique qu'il y a un besoin qui est accru de mise à jour des données. Euh, parce que les données, on, on l'a dit, il y a de nouvelles zones, il y a de nouvelles façons d'exprimer les informations, il va y avoir de nouvelles notices, de nouveaux liens qui vont se créer. Et donc, dans ce contexte, et il y a un besoin de mise à jour des données qui est accru Donc là, l'outil euh, aujourd'hui le plus simple euh, pour mettre à jour les données, ce sont les identifiants. Alors, les identifiants, on a de divers, euh, divers euh, niveaux. Euh, il y a les identifiants que, que les agences bibliographiques, que ce soit la BES ou la BNF, attribuent à leur notice et qui sont quand même des identifiants de référence, euh, au moins en France mais aussi, euh, enfin, au moins en France, et il y a aussi la, des identifiants internationaux dont vous êtes très familiers, hein, les identifiants internationaux c'est euh, l'ISBN, euh, l'ISSN, euh, l'ISAN pour les, euh, dans le contexte audiovisuel, euh, il y a aussi l'ISNI pour les auteurs, donc ces identifiants internationaux, les identifiants des agences, ça peut être aussi des identifiants qui sont très utilisés sur le web, euh, par exemple les identifiants Wikidata, euh, c'est-à-dire l'identifiant dans la grande base de données de, de, de Wikipédia, euh, c'est aussi de, l'importance de ces identifiants, elle est appelée à s'intensifier. Enfin, voilà, à, à euh, et... Le, le, conserver les identifiants internationaux, c'est très important parce que non seulement c'est une porte ouverte euh, sur les données des agences pour faciliter la mise à jour, mais dans ce contexte on publie les données, on relie les données sur le web, c'est aussi une porte ouverte sur d'autres données qui sont publiées en ligne. Et donc pour faire simple, hein, plus on garde l'identifiant, euh, plus on a de chances de se connecter à tous ces réservoirs de données euh, qui sont publiés en ligne. Deuxième point sur lequel on aime bien insister, c'est conserver les données, euh, même les données qui sont euh, qu'on pense pas utiles. Euh, voilà, il y a des façons de, de dans les SIGB, de, de masquer des informations plutôt que les supprimer, euh, parce qu'il qu y a des données qui, un jour, semblé peu utiles, mais qui peuvent se révéler très utiles dans un second temps, en particulier euh, dans un contexte de transition où les, les, les choses évoluent vite. Bon. une question, sur la, un, un point sur la qualité des données. Alors, euh, dans, dans ce contexte de, de transition bibliographique, où, euh, mais surtout en fait, de ce contexte, on va redonner aux données une importance où on veut les publier en ligne et il y a très vite une question de qualité des données qui, vient se, qui, qui, qui arrive. Et donc a, et Je pense que vous êtes tous sensibles à hein, la, la, la, la une question de... de de s'assurer de maintenir une certaine qualité des données du catalogue, ou en tout cas, et c'est là, j'en arrive à la dernière proposition, de, de, de, de les mettre à jour avec les données des agences bibliographiques. Euh, et on arrive à, à cette question importante d'alignement de, de, des données du catalogue, euh, de vos catalogues avec les agences bibliographiques. Alors, alignement, ça veut dire quoi c'est très, très concrètement, ça veut dire récupérer à nouveau, quand on a perdu, euh, l'identifiant. Euh, de la notice, euh, l'identifiant de la notice euh, dans les, sur les agences, hein, ce qui va permettre, et ça, on revient un peu au point de départ, ce qui va permettre de faciliter les mises à jour. Euh, et pour cela, euh, cette, cette phase d'alignement, elle, euh, elle est très, très importante. On insiste beaucoup dessus. Les, et la, le, le groupe système et données de la transition géographique a développé un outil hein, qui s'appelle Bibliostratus et qui est un outil qui va permettre de... De comparer vos données avec les données des agences et de retrouver les identifiants euh, des notices dans les catalogues des agences et éventuellement de les euh, et, euh, évidemment de, de les réintégrer re, euh, dans vos catalogues euh, je ne sais pas peut-être certains d'entre vous ont déjà utilisé ce, ce logiciel Bibliostratus ont déjà des retours d'expérience sur ce logiciel voilà ça c'est un peu les un peu les, les, les les choses les plus importantes à retenir. Je voudrais juste euh, insister sur le fait que euh, le groupe Système édonique qui est chargé de conseiller les bibliothèques dans l'intégration euh, de ces nouveautés de la transition bibliographique a, a fait une page de recommandations sur le site Transition Bibliographique. Je vous envoie dans le chat. C'est intéressant parce que ça permet de… Euh, C'est intéressant parce que ça, ça donne des éléments sur euh, bah, concrètement euh, une nouveauté arrive, comment je qu'est-ce que je fais euh, par rapport à ma situation, la situation de mon catalogue, quelles, sont les, que, que, que, quelles démarches je peux adopter euh, pour mettre en, en, en place les, les.. Enfin voilà, pour, pour, pour, pour intégrer ces nouveautés dans mon contexte. C'est-à-dire que souvent, il y a. Y a ces nouveautés elles, elles sont je pense à la, à la zone 214 mais il peut y avoir d'autres d'autres nouvelles zones qui peuvent être ça peut créer ça peut être lourd à intégrer chez vous et donc le, le groupe système on, enfin, on a compris que c'était ces nouveautés pouvaient être difficiles à, à intégrer dans les, dans les différentes bibliothèques en fonction des réalités de terrain et donc le groupe système de données propose des démarches ou pour justement vous permettre d'adapter ces nouveautés à votre réalité. Voilà, c'était les, les, les éléments que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat que vous souhaitez partager ou des prises de parole Oui, on peut peut-être commencer à remonter le fil et, et, et poser, il y en a plusieurs. Euh, une des premières questions a été euh, Incluez-vous tout ce qui est open source et BU universitaire avec les centres de recherche, des doctorants, voire école, je pas, si pas tout le message, voir école normale sup, Lyon Gerland. Bon, je sais pas si c'était une question qui s'adressait à, à, en, en général. Est-ce qu'on inclut ces documents, enfin ces, ces ressources là euh, dans la transition bibliographique, ou si ça s'adressait à, j'ai pas bien saisi à une question particulière. Donc si la personne veut préciser s'il ne s'agit pas d'inclure de, de, de, en général ce type de ressources dans le catalogue, si la personne veut préciser, euh, c'est possible. Sinon, on peut dire qu'il qu s'agit de ces ressources en général. Ouais, je, visiblement, il n'y a pas de, de précision. Alors, Je ne sais pas si c'est précis. Euh, euh, bonjour. Oui, je, je peux intervenir C'est moi qui oui, parler. Bonjour. Alors, euh, oui, euh, j'ai travaillé aux archives municipales de Lyon et j'ai travaillé avec des chartistes. Et euh, notre gros souci, c'était la googleisation euh, des, des fichiers catalogues de la BNF et des bibliothèques de France au sens élargi. Euh, qui mettait un petit peu la pagaille, parce que j'ai mis à disposition euh, de personnes euh, en Francophonie, notamment en Belgique, qui ont une logique différente de nous du catalogage, et ça avait mis une grosse pagaille, et on avait carrément euh, convoqué euh, le directeur des affaires culturelles de la République de Lyon, qui était M. Georges féné euh, pour constater des solidarité de la BNF de manière à ce qu'on continue à cataloguer de notre côté aux archives étant donné que les archives euh, municipales, euh, nationales ce sont des, des fichiers complètement différents et qu'il qu y a j'allais dire une logique de protection de la CNIL étant donné qu'on approche proche de public locale et territoriale ensemble de formation et moi j'en étais restée là-dessus parce que c'est vrai que nous sommes complètement gérés par le ministère de la Culture par rapport à ces deux volets. Il y a un niveau de technicité, effectivement, que l'on acquiert au niveau de l'ENSIB par rapport à toutes ces informations. Mais euh, l'apprentissage et, et la volonté euh, de faire des informations de la part de l'ENSIB demeurent complètement différentes ce que l'on voit au niveau des archives et des et chartistes. Donc, je voulais savoir si, euh, par rapport à cette euh, transition bibliographique, si vous aviez trouvé euh, un terrain d'entente euh, par rapport à ces deux écoles et aux contraintes qui sont complètement différentes euh, entre la BNF et puis, euh, et puis les archives et les chartistes. Alors, euh, le. La, la, ce sont deux traditions de, de, de, de descriptifs qui sont très différentes, hein, les, les, les archives et les bibliothèques. Euh, en revanche, il y a quelque chose sur lequel euh, tout le monde s'entend, c'est l'importance des entités. C'est-à-dire que, euh, par exemple, dans le projet Data BNF, quand vous cherchez un auteur, vous allez avoir non seulement euh, les ouvrages euh, qu'il a écrits, euh, qui sont conservés, euh, les ouvrages imprimés, qui sont décrits dans le catalogue général, mais vous allez aussi avoir des fonds d'archives qui sont liés à cette personne, par exemple de la correspondance, euh, qui sont, elles, euh, exprimées dans un autre catalogue. Et donc, la première, euh, le, le, le premier niveau de réponse qu'on peut vous apporter, c'est que même si on peut avoir euh, des traditions de descriptions qui sont différentes, des façons d'exprimer l'information qui sont différentes et nécessaires, euh, et des catalogues séparés, euh, le, le, cette réflexion, par enfin cette structuration des informations autour des entités, c'est un levier d'interopérabilité et ça va nous permettre en fait de présenter dans des interfaces unifiées euh, des données qui sont exprimées selon des formats différents et dans des catalogues différents. Et donc c'est une c'est là on va vers une amélioration de la qualité du service des usagers parce que euh, parce qu'on on leur évite en fait, de, de, de consulter des bases de données différentes, des interfaces différentes. On évite de les perdre. Euh, et le, le, notre niveau de réponse, c'est que les archives, euh, à terme, il est prévu que les archives rejoignent euh, le, le, le fichier national d'entité euh, et que donc euh, il y ait une base de données commune à nos communautés professionnelles malgré euh, des divergences qui resteront forcément. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus l'illusion qu'on on on fera tous la même chose, mais plutôt qu'on cherche des façons de concilier euh, des traditions un peu différentes et qui sont, encore une fois, légitimes et nécessaires. Euh, justement, à propos du fichier national des entités, il y avait une question dans le chat euh, sur le lien entre ce fichier et la base VIAF. Euh, entre complémentarité, redondance, usage différent. Euh, Peut-être c'est l'occasion de rebondir sur cette question. Bien sûr, le VIAF euh, c'est une base de données internationale qui est une base de données qui euh, réconcilie les données. Et donc, qui, euh, et donc, ça permet en fait de. de, de c'est une grosse machine qui fait des calculs pour dire, euh, voilà, à la BNF euh, l'identifiant de Charles Péguy c'est tel identifiant et euh, à la à la DNB, à la Bibliothèque nationale allemande, euh, Charles Pégui, à tel identifiant, et ça permet comme ça de, de, de naviguer entre les catalogues. Le FNE, il y a deux différences. D'abord, c'est un fichier qui est national, donc c'est à l'échelle nationale, avec une, euh, plusieurs communautés professionnelles différentes, alors les bibliothécaires, mais aussi les archivistes, éventuellement les musées, euh, donc tout le monde de la culture. Euh, c'est la première chose. Et l'autre chose qui est une très, très grande différence, ce sera un, un, un, un outil de coproduction des données, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas simplement une base de données, euh, des données vont être, on va envoyer les données et elles vont être réconciliées, elles vont être alignées, on va déclarer des équivalences, ce sera carrément un, un, un, une base de données, on produira des données, des, in, des différentes institutions produiront directement. Donc voilà Les deux différences, c'est l'échelle nationale et la, le fait que ce soit un outil de coproduction des données. Alors, on a une autre question, euh, peut-être plus organisationnelle, euh, il y a une question tout simplement euh, d'ordre calendrier, et euh, quel, quand, quand est-ce que sera le moment de la bascule Une précision qui dit que certains prestataires informatiques attendent, d'autres adaptent, d'autres sont déjà sur le modèle RDA D'ailleurs, il y a un témoignage de la bibliothèque départementale de l'Ardèche et de la bibliothèque des archives départementales de l'Ardèche qui, qui, qui disent qu'elles qu sont entrées dans la transition bibliographique et qu'elles qu sont à la disposition des personnes qui le souhaitent pour, pour échanger là-dessus, sur ce sujet-là. Et donc, on peut revenir sur la question du, du calendrier et de, de ce est-ce qu'il va y avoir un, un moment de bascule. C'est une question, merci beaucoup pour cette question, qui est une question euh, enfin, très concrète et qui est évidemment, euh, enfin, c'est une question tout à fait légitime. Alors, il est néanmoins difficile d'y répondre, alors je vais donner quelques éléments de réponse. Euh, le premier, c'est que l'un des principes de la transition biographique, ça a été de, de dire que les choses se feraient petit à petit pour tout le monde et qu'il n'y a, a pas de bascule, justement. Donc, il n'y aura pas du jour au lendemain, euh, il ne sera pas plus possible d'utiliser les, enfin, les données de, de, de la BNF. Ou, enfin, bon. Donc, on est sur quelque chose qui va se faire petit à petit. Aujourd'hui, on est même dans une réflexion où on se dit que ce sera petit à petit et pas au même rythme pour tout le monde parce qu'on est très dépendant de l'adaptation des systèmes. Euh, et donc, le, le, pour, euh, on a entamé un dialogue avec les éditeurs de logiciels directement. Qui est, ce dialogue il est mené dans le cadre du groupe système et données de la transition bibliographique. Euh, il a plusieurs... Euh, euh, comment dire Il a se décline de plusieurs manières. D'abord, les, les éditeurs ont été associés à la gouvernance euh, de la transition biographique parce qu'ils participent au comité français Unimark et ça leur, ça leur permet d'être prévenus plus en amont euh, des nouveautés du format Unimark. Euh, deuxièmement, il y a un calendrier qui a été... Euh, que je voulais vous montrer justement. Je vais partager mon écran. Il y a un, un, un calendrier qui a été négocié avec eux. Euh, quand il y a une nouveauté, euh, j'espère que vous voyez bien mon écran, mais quand il y a une nouveauté euh, euh, dans le code de catalogage RDAFR, euh, donc vous avez voilà, tout, un, tout un cheminement. Alors ça, ça crée une, un, un cheminement qui met à peu près deux ans euh, pour, avant que. Euh, la nouvelle zone soit diffusée euh, dans les données. Et donc, euh, ça permet aux éditeurs d'être prévenus plus en amont euh, des nouveautés. Et l'autre euh, aspect, c'est qu'il y, y a toute une phase de... Il y a toute un, une démarche de consultation qui est euh, entreprise avec eux pour, pour mieux comprendre en fait, les contraintes pour euh, que les éditeurs puissent proposer des adaptations des systèmes euh, à la transition bibliographique. Euh, on sait qu'ils ont chaque, chacun et chacune hein, des, des stratégies commerciales qui sont un peu différentes. Voilà, je crois qu'il y a Certis qui a été euh, cité de Progilon. Donc, il y en a certains qui, sont, euh, qui ont déjà intégré un certain nombre d'éléments. Il y en a d'autres qui, qui souhaitent attendre… Euh, enfin, voilà, c'est des stratégies différentes qui sont plus dans l'attente, qui ont besoin de plus d'informations, qui ont besoin de plus de… de, plus de comment dire, que, que les choses soient plus avancées pour, pour les intégrer dans les systèmes. Euh, et donc, euh, c'est parce qu'on prend en compte ces différentes stratégies qu'il que y a toute cette consultation qui est organisée avec les éditeurs de logiciels euh, pour que ça se passe euh, le mieux possible. Parce qu'on a parfaitement conscience que, le, le, parce que les, les éditeurs, de il y a beaucoup de contraintes qui sont dues au logiciel Voilà. Euh, pour, euh, pour votre information, il y a une journée, le système et données qui est organisée le 3 décembre, donc la semaine prochaine, euh, et il y aura une table ronde de, des clubs utilisateurs de, de, de logiciels de bibliothèque, et justement, qui, qui qui, l'idée c'est que les clubs puissent expliquer comment ils travaillent avec les éditeurs aussi pour, pour euh, avancer sur les questions de transition bibliographique. Donc c'est un une difficulté qui est prise par plein, par plein de, euh, de bords différents, justement pour avancer concrètement avec les éditeurs. Je vais, je vais partager le lien d'inscription vers la journée, et je crois que vous avez dit qu'il serait retransmis sur YouTube en direct pour les collègues qui ne pourraient pas se déplacer à, à Paris pour cette journée, le 3 décembre prochain. Et fait. J'ai mis le lien dans le chat. N'hésitez enfin, pas à nous reposer des, des, enfin, une dernière question, parce que le, le, le temps a filé vite et, euh, et je ne sais pas si on aura effectivement euh, tout abordé, mais euh, ça augure aussi d'autres rendez-vous euh, de fait. Donc, euh, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions. Et je vois les collègues de la BPI ont lancé une bouteille à la mer pour... Euh, pour les collègues de l'Ardèche, et rester en contact pour échanger sur, sur le passage qu'ils ont fait, peut-être qu'ils pourraient nous dire deux mots euh, s'ils si, euh, le souhaitent euh, sur cette expérience qu'ils ont, qu ont eue depuis cet été. Je sais pas si, euh... Bonjour. Oui. Bonjour. Oui, Anne-Laurence Austin, moi je, je, suis, je travaille aux archives, aux archives hein, je ne suis pas du tout euh, du côté euh, bibliothèque départementale, donc ce que je vous propose en fait, c'est pour la bibliothèque départementale, donc tout ce qui est pour lecture publique, vous adressez euh, le contact c'est Stéphane Dumas, donc vous pouvez le contacter à s.d.u.m.a.s@ardèche.fr. Et puis, moi, vous pouvez me contacter pour le côté plutôt patrimonial, archives, même si moi, je ne catalogue pas d'archives, même, je ne m'occupe que d'édition, À AL, je vais vous le noter ici, sur le chat. Voilà. Moi, c'est Anne-Laurence Austin. Donc, ardèche.fr Merci pour le partage. Il y a, une, il y a deux questions qui viennent d'arriver dans le chat, Aude. Est-ce que cette transition aura un lien avec le développement de l'OCR Et quel niveau de charge à prévoir pour un établissement Deux questions très intéressantes. Alors Sur les OCR, euh, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que l'OCR ça consiste à, à extraire hein, le, le, les chaînes de caractères, enfin à reconnaître les caractères. Euh, ce qui est, ce qui serait intéressant, c'est dans cette dans ce, ça, ça crée en fait des données qui sont des données qui sont pas du tout structurées. Euh, c'est vraiment du texte bot. Et donc quand on cherche dans l'OCR, on va chercher euh, des, de, vraiment des chaînes de caractères. C'est-à-dire il faut vraiment que le nom, le prénom, de la, le, par exemple, si on cherche une personne qui a vraiment un nom, un prénom, euh, que ce soit bien orthographié, euh, qu'il n'y ait pas eu des variations orthographiques dans le temps, etc. etc. Là où ça devient intéressant, c'est quand on, on, on va enrichir le texte brut de l'OCR avec... Euh, des données qui sont très structurées, telles qu'on a dans les catalogues. Et en gros, pour faire simple, quand, grâce aux données qu'on a dans nos catalogues, on va réussir à reconnaître les personnes qui sont citées, les lieux qui sont cités. Et donc, on va réussir à structurer l'OCR en ajoutant de l'information sur, euh, sur ces entités dans les catalogues. Et ça, c'est bon, des démarches qui sont très liées à des méthodes d'intelligence artificielle. Et ça, effectivement, c'est sans doute pas à court terme, mais il y a euh, effectivement des réflexions pour... Euh, enrichir euh, le texte brut et donc en fait, en gros, les fonctionnalités de recherche dans une bibliothèque numérique euh, avec euh, des données riches qui sont issues de nos catalogues. Et ça, c'est effectivement une piste très prometteuse, enfin, c'est une, une piste très intéressante. Euh, et la deuxième question, j'ai euh, oublié. Pardon, c'était euh, ce qui sera donc. Euh, t as, t as, quel niveau de charge à prévoir pour un établissement? C'est une, une, une question complexe, c est, c est, ce sera lourd. Euh, les, les retours d'expérience euh, qu'on a pu avoir de, de collègues qui ont fait ces opérations, c'est qu'elles sont souvent liées à des projets, euh, des projets de réinformatisation, des projets de, de mise en place d'un nouveau système, d'un nouveau SIGB, une nouvelle version. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir euh, Là, à l'occasion d'un nouveau marché euh, avec votre prestataire SIGB, vous pouvez euh, intégrer euh, des, des nouvelles demandes sur la transition bibliographique, etc. Donc, c'est très... Euh, ce qu'on ce qu remarque, c'est que les, les établissements vont avoir différentes stratégies et que c'est souvent lié à des projets qui sont euh, propres à chaque établissement. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on se rend compte euh, que tout le monde ne va pas faire la transition bibliographique en même temps, mais qu'il va sans doute euh, sur un laps de temps assez long des établissements qui le feront selon leur propre stratégie ou la stratégie de leur collectivité. Enfin, voilà euh, Je ne sais pas si vous avez éventuellement une autre question. On arrive un peu euh, au, au terme de cette heure d'atelier. On se rend compte qu'effectivement, c'est difficile d'aborder euh, tous les points euh, concernant cette transition bibliographique en une heure, mais on, on essaiera d'organiser aussi d'autres moments d'échange. Euh, mais si, voilà, si certains ont encore euh, une question, on peut éventuellement euh, la éventuellement prendre. Euh, L'occasion, en tout cas pour moi, de vous rappeler aussi que le prochain 11-12 sera sur les collections inclusives en décembre. Euh, Laura, je ne sais plus quelle date c'est, c'est le 13, me semble-t-il, mais j'ai un doute. Le 16. 16. Et plus voilà. précisément sur le développement des collections inclusives dans la politique documentaire. <rire> En tout cas, je, je remercie beaucoup Aude. J'avais peut-être fait une commande un peu, un peu vaste sur les sujets à aborder, mais, mais en tout cas, on est ravis de, de votre intervention. Et puis, on espère qu'on pourra continuer effectivement à échanger euh, sur ces questions-là euh, dans d'autres rendez-vous éventuels. Alors, il y a Corinne Roussel qui pose une autre question pour la diffusion. Euh, je ne sais pas si… Euh je suis pas sûre d'avoir euh, peut-être juste précisé dans, dans quel cadre euh, votre question se pose. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, euh, Corinne, peut-être, ou, ou juste peut-être préciser. Ah! Euh, alors, je, je pense que ce sera en simultané, c'est ça, euh, Ode, pour la diffusion du 3 décembre, la journée. Euh... Oui, tout à fait. fait euh, J'ai un doute là, mais sur... probablement à 9h. <rire> Il y a le programme normalement dans le. Dans le... Il y a une van Bright. Et, euh, et c'est le programme, c'est vraiment simultané, la diffusion. C'est sur YouTube en simultané. Je vais remettre le lien pour tout le monde. Hop. Alors, peut-être, voilà, sur, sur la diffusion YouTube, pardon, effectivement, il manque des informations, c'est moi qui ne suis pas claire. Euh, ce sera sur la chaîne YouTube de la BNF, en simultané. Euh, et je vais vous trouver, euh, du coup, le lien. La chaîne YouTube de la BNF. Oui, effectivement, je pense c'est à 9h. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Et puis, et puis, nous, on se donnera rendez-vous pour des prochains rendez-vous. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous avez envie d'aborder certains sujets, vous pouvez le faire sur, sur la plateforme qu'on a mis en place qui s'appelle La Parenthèse et qui vous permet en fait de déposer des idées, de, voilà, des, des questions que vous avez, des problématiques professionnelles. Et euh, effectivement, de renchérir aussi sur les, les sujets qui ont été déposés par vos collègues. Et nous, on fait le programme en fonction de vos demandes. Donc, euh, n'hésitez pas à, à déposer et à voter pour les sujets qui vous intéressent le plus. En tout cas, merci d'avoir été présent Et un grand, grand merci à la Lemollet-Crieux pour cette intervention claire et, et, et interactive. Merci beaucoup. Bonne journée en tout cas à tout le monde et puis ben à très bientôt pour le prochain rendez-vous.